L'année commence bien les amis, je m'attendais à beaucoup moins de sorties connectées que sur la fin 2021 mais l'année commence vraiment très bien parce que Garmin nous a proposé ses nouvelles gammes de montres connectées, montres cardio GPS, toute la gamme Felix 7, on en parlera dans une prochaine vidéo, la gamme Epix aussi et aujourd'hui on va parler, on va découvrir ensemble la venue 2, qui se situe entre la venue 2 et la venue 2S au niveau de la taille, c'est pas plus ça veut dire plus grand, mais qui a beaucoup plus de fonctionnalités, un petit peu smart. Bref, on va en parler. Aujourd'hui, on la déballe. On parle de ses caractéristiques techniques. Bien entendu, on va la prendre en main. On va voir les petites nouveautés comme ça, parce que je viens de la recevoir. Mais bien entendu, je vous ferai un test complet de cette montre et un comparatif avec la venue 2. Donc, ça arrive. Merci à ceux qui sont présents. C'est parti pour le déballage. On est toujours sur le même packaging hein, chez Garmin de la venue de plus. On a du coup différentes couleurs. Je vous les présenterai juste après. Moi, j'ai choisi du coup cette petite couleur pour changer grise et on va déballer tout ça ensemble. Présenté au CES de Las Vegas, je m'attendais du coup à un plus comme une montre plus grande que la venue 2. Mais non, on est vraiment sur un format intermédiaire avec un cadran de 43 mm. Donc elle sera plus adaptée à certains poignets que la venue 2 standard. On reste sur le même état d'esprit de montre. Hein. On va la voir, là on la déballe. Mais on est sur une montre qui ressemble, ressemble, ressemble. Mais vous allez voir que pour ceux qui cherchaient une montre un peu plus smart, enfin, ça a l'air d'être un très très bon compromis. La montre elle est là. On a dans la boîte bien entendu le petit chargeur et le petit livret hein. et après c'est tout hein. on est sur quelque chose minimaliste le livret je le laisse et on va directement regarder la montre hop on va parler en même temps de son design hop donc je vous le disais c'est un format avec un cadran de 43 mm situé entre le 40 mm de la 2s et le 45 mm de la 2 et grosse nouveauté c'est un troisième bouton qu'on va retrouver ici qui va bon, on va parler dans les caractéristiques technique très prochainement là dans quelques secondes qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités notamment vocales, oui, parce que sur cette montre, sur ce format, sur cette édition de plus, vous allez avoir le micro et le haut-parleur qu'on n'aura pas du coup sur les autres Garmin. Donc potentiellement, on le verra pendant le test, la possibilité de répondre aux SMS, la possibilité de parler à un assistant vocal et la possibilité de répondre aux appels. Pour les SMS, pas encore totalement sûr. Pour les appels, normalement, ça devrait être le cas. On démarre la montre couplée avec le téléphone. J'ouvre mon application Garmin et j'ajoute un appareil. Je fais l'appairage. Ça se télécharge Et on va continuer à regarder un petit peu le design pendant ce temps Donc je vous le disais Boîtier de 43 mm On a un écran qui lui est le même que sur la Garmin Venue 2 C'est à dire que le boîtier est plus petit Le cadran est plus petit Mais l'écran reste aussi grand Car oui on est sur un écran AMOLED de 1,3 pouces Avec une résolution de 416 par 416 pixels Au niveau des dimensions complètes de la montre Je vous ai dit un cadran de 43 mm Mais on est sur du 43,6 mm de diamètre Et en épaisseur du 12,6 mm. Le bracelet est un bracelet de 20 mm en silicone. Je vous le disais, il y a différentes couleurs disponibles. On va avoir le gris clair comme j'ai, un noir. Un blanc et aussi un modèle avec un cadran gris foncé et un bracelet en cuir. Les modèles avec silicone sont à 449 euros et les modèles avec le bracelet en cuir à 499 euros. C'est le même prix que le prix de lancement de la Garmin Venue 2, mais actuellement, la Garmin Venue 2 a baissé de prix sur le site Garmin par exemple. Hein, vous pouvez peut-être la trouver autre part encore moins cher et elle est à 399 euros, soit 50 euros de moins que la de plus. Voilà pour ce qui est du design et de la présentation. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques et des fonctionnalités. Je vous le disais, du coup, cette montre va incorporer des nouveautés. Des nouveautés, notamment grâce à ce petit bouton, hein, ce petit bouton qui va nous permettre d'avoir tout ce qui est fonctionnalité vocale. Mais ce n'est pas seulement ce petit bouton, c'est parce que Garmin a enfin intégré un microphone et un haut-parleur à sa gamme venue. 2. Et ça, on l'attendait Notamment pour la réponse aux appels C'est vraiment ce qui manquait à la Garmin Venue 2 Vous vous souvenez, la Garmin Venue 2 était Et c'est la numéro 1 pour moi euh, De l'année dernière et même actuellement Enfin, il faudra voir avec celle-là Sur les montres santé, sport Un peu smart aussi Mais beaucoup moins smart parce qu'il n'y avait pas les appels, etc La réponse aux appels Là, ça va peut-être changer la donne Il faudrait que j'actualise peut-être mon... Top montre connectées smart parce que je pense Réellement que cette Garmin venue de plus Aura un, une place dans mon top 5 des mondes Connectées smart maintenant qu'elle peut répondre Aux appels on aura donc du coup ce microphone Ce parleur ajouté à ça on aura toujours La précision au niveau du cardio mètre On aura un oxymètre de pouls. Bien entendu, GPS intégré, GPS GLONASS Galileo. On aura un altimètre barométrique, un compas, un gyroscope, un accéléromètre, un thermomètre, un capteur de lumière ambiante, etc., etc. Ce qui est vraiment top aussi avec les venues 2, c'est qu'on aura le Bluetooth, bien entendu, mais on aura aussi la NT, qui va nous permettre de connecter certains produits tech connectés plutôt orientés sport avec la montre. Au niveau des fonctionnalités, je vous le disais, bon, on va le voir, on va la prendre en main juste après. Mais on aura du coup tout ce qui est côté sport, côté santé, comme sur la Garmin Venue 2. On aura les notifications, bien entendu. On aura la possibilité de répondre aux appels. Garmin Pay, le stockage de musique, etc. etc., etc. On le verra bien entendu tout ça précisément pendant le test. D'après Garmin, il est possible de répondre aux SMS via l'assistant vocal. Pas directement en éplant SMS, mais via l'assistant vocal qu'on a appéré à la montre. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Parce que si ça marche vraiment cette montre pourrait changer Le game des montres connectées Smart, sport, etc, etc. Parce que oui l'autonomie de cette montre L'autonomie annoncée est jusqu'à 9 jours Alors 9 jours pour une montre Connectée comme ça qui pourrait répondre aux SMS Aux appels et qui aurait vraiment Toute cette thématique santé, sport On serait vraiment au top du top On va voir s'il y est, je crois pas l'avoir vu, il manquerait juste le suivi d'itinéraire dans cette montre pour pouvoir charger par exemple des parcours et pouvoir le suivre lorsque lorsqu'on fait du sport pour que ce soit la meilleure montre de tous les temps mais ça on en parlera plus précisément pendant le test car oui je le répète sms appel musique parce qu'on sait que sur les garmin venus de, on a spotify deezer et la possibilité même d'avoir amazon Music. si on a tout ça pour 9 jours d'autonomie c'est simplement oufissime bref je vous ai mis l'eau à la bouche on navigue un petit peu sur la montre rapidement et bien entendu on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir plus on est sur notre cadran principal de la montre. Hein. C'est vraiment sympa. La taille 43 mm, je trouve. C'est euh, voilà, comme sur la Garmin venue, hein, première du nom. On va pouvoir naviguer normalement en swipant. Là, on va directement avoir nos, nos pas, nos informations de santé, de suivi de santé. Si je slide dans l'autre sens, ça va être la même chose. De droite à gauche et de gauche à droite, ça ne fait rien, je vous le rappelle. Lorsque je vais appuyer sur le bouton. En haut à droite on va pouvoir ajouter des favoris de sport pour les lancer rapidement voilà je valide etc etc sinon on va pouvoir appuyer pour aller dans différentes fonctionnalités de sport lorsque je vais appuyer sur le bouton du bas je vais voir que je vais pouvoir créer configurer ma commande vocale commande musicale enregistrer la position etc etc je vais rester sur le voice assistant et en restant appuyé du coup je vais pouvoir me connecter au voice assistant qu'il va falloir que je configure avec mon téléphone on me demande du coup si je veux que ce soit Google ou Alexa, il faut que je vois. Je vais essayer de configurer ça et je vois quel est le meilleur. Lorsque du coup maintenant je vais appuyer sur le bouton du bas, ça va faire rien. Lorsque du coup maintenant je vais faire un appui long sur le bouton du haut, ça va m'amener sur le menu. Le menu pour pouvoir aller à la, sur la musique, sur gamin P, etc. etc. Euh, bloqué bref le menu pour finir lorsque je vais faire un, un appui long sur le bouton du bas je vais pouvoir aller du coup euh, changer le cadran de la montre gérer du coup le téléphone pouvoir même composer un numéro ça c'est quand même pas mal un carnet d'adresses euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut aller dans la configuration pour voir les aperçus rapides etc etc la musique on va pouvoir du coup sélectionner une source de musique moi je mettrai Spotify il faut que j'accède bien entendu à Garmin Connect pour gérer tout ça bref à première vue ça a l'air plutôt pas mal Si je réfléchis bien ça va me faire pouvoir parler directement à mon assistant Donc peut-être même avec Siri je pourrais dire Dis Siri envoie un SMS à nanani nananer On va tester bien entendu sur Android et bien entendu sur iPhone Et pendant le test comme ça vous saurez tout Voilà les amis pour cette petite vidéo de prise en main Ça va arriver les vidéos test hein. C'est que j'ai pris quelques semaines de repos hein. Là c'est pour ça qu'il y avait de... le mois de janvier il était un petit peu repos J'ai euh, juste pris en main certaines montres Là vous voyez cette vidéo euh, bah, je sais pas sûrement fin janvier Mais voilà j'ai commencé déjà à la prendre en main Bien entendu aussi j'ai d'autres montres en test Je pense qu'en février on va revenir sur la vitesse de croisière Avec 2-3 vidéos par semaine Ça fait du bien de prendre un peu de temps pour soi J'espère que vous êtes bien reposé Et que vous êtes prêt à tout défoncer cette année Merci d'avoir regardé cette vidéo En attendant vive à fond vive high e tech A bientôt sur ma chaîne